Ok, bah bonjour à tous Ça me fait très plaisir de venir vous voir euh, aujourd'hui. Pour me présenter, euh, je m'appelle euh, Lucas Brazier. Euh, J'ai fait un peu plus de 800 vidéos sur euh, YouTube. Euh, J'ai sorti deux livres en maison d'édition chez Albin Michel. Donc euh, Le petit guide du youtubeur étudiant et un autre livre, euh, un autre livre pardon, plus axé pour les prépas scientifiques. Euh, au niveau parcours scolaire j'ai fait euh, trois années de prépa scientifique et vous allez me dire c'est quoi le rapport de venir ici aujourd'hui euh, pour parler communication c'est que en parallèle de, cette, euh, de ces trois années de prépa scientifique j'ai fait également une chaîne Youtube pour parler des études voilà. et euh, sinon au niveau des autres expériences sur pourquoi je suis venu ici euh, aujourd'hui parce que comme vous êtes une école de communication vous, avez, euh, vous allez sûrement utiliser tout ce qui est réseaux sociaux pour de la création de contenu que ce soit Youtube, Instagram Twitter, LinkedIn, et vous allez t'amener du coup à soit travailler avec des marques pour développer leur image, ou soit, est-ce qu'il y en a dans la salle qui souhaiteraient un jour lancer leur propre agence, que ce soit communication, un peu projet entrepreneurial Oui Ah ouais, vous êtes quand même pas mal. Ok. Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu tout cet aspect-là où vous allez avoir besoin de compétences assez pluridisciplinaires. Donc pour finir, au niveau... Euh, Présentation, j'étais euh, ouais, j'avais dit euh, 800 vidéos, deux livres en maison d'édition. Euh, J'ai fait des vidéos avec des youtubeurs que vous connaissez peut-être, uh, Thibaut in Shape récemment. Ouais, elle euh, ouais, récem... y, aussi... <rire> ouais, y était aussi. enfin ouais. Ah ouais Ils sont très cool les deux. Mais elle n'était pas là dans le tournage. Ouais. Pour ceux qui ont vu, c'est une vidéo qui est sortie à peu près deux mois en octobre avec uh, Sad Giovanna, s'il y en a qui connaissent aussi. Euh, Antoine BM et après y a... qui est plus dans le domaine du marketing en ligne. Et sinon, niveau, niveau chiffres, après, euh, vu qu'on parle d'entreprise euh, et aussi euh, bah, création, euh, viabilisation de votre activité, actuellement, les euh, différents projets, que ce soit monétisation YouTube, partenariat, intervention, vente de formation en ligne, actuellement, m'ont permis de générer un peu plus de 18 000 euros depuis 2020. Donc le but, ça va être comme ça aussi, euh, d'échanger sur tous les aspects, toutes les questions que vous pouvez avoir, et comme ça, cette masterclass soit... Euh, au maximum interactive et que vous puissiez lever la main, poser des questions et, et qu'on échange comme ça. Alors, j'ai fait un bac euh, scientifique et après je suis, mes parents m'ont dit « Hey, c'est bien de faire ingénieur, il y a du débouché ouais. !» Donc du coup, j'ai fait euh, un an de prépa MPSI, pour ceux qui connaissent, maths, physique, sciences de l'ingénieur, euh, et ensuite deux ans de prépa intégré à l'IPSA, école d'ingénieur aéronautique et spatiale, parce que je me suis dit que c'est ce qui me plaisait comme domaine. Et finalement, en parallèle de ces études, je faisais des, des vidéos sur YouTube pour... Parce que j'ai toujours aimé le côté, tu vois, renseigner les étudiants. Un peu en mode, quand vous faites des JPO. Peut-être qu'il y en a qui aiment bien faire ça pour renseigner les étudiants. Bah, la même chose, mais sur YouTube. Alors, comment je suis arrivé à travailler avec les FAP du coup, euh, bah d'abord j'ai euh, accumulé et mis en expertise des compétences, donc tu vois, tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est stratégie de développement, la chaîne, je ne sais plus si je l'ai dit, mais elle n'est pas des millions d'abonnés, elle a 6500 abonnés, mais entre 10 000 et 40 000 étudiants qui passent chaque mois dessus, au niveau trafic. Et euh, comment je suis arrivé à travailler avec les FAB bah, Les FAB, je leur ai envoyé un livre, bah, le petit guide du youtubeur étudiant, et je leur ai dit, voilà, le but de ce livre, bah, c'est de, de donner une méthode aux étudiants pour se lancer sur YouTube, mais sans oublier les études. Donc, un peu combiner les deux, et grâce à YouTube, développer des compétences qui sont aisance à l'oral, gestion de projet, confiance en soi, et un petit peu mettre un, une première étincelle, soit dans tout ce qui est entrepreneuriat, ou au moins pour avoir son premier projet. c'est peut-être un à l'heure actuelle, tu vis YouTube À l'heure actuelle, alors, YouTube en soi, si je prends que YouTube, euh, j'en vis pas. Juste YouTube. Mais le truc c'est qu'on n'a pas besoin d'une grosse audience pour vivre sur les réseaux sociaux et ça en fait on a on a beaucoup de enfin, vous suivez sûrement beaucoup de youtubeurs vous voyez qu'ils ont des centaines de milliers d'abonnés des millions d'abonnés ils ont ils ont l'impression de faire des millions mais vous n'avez pas besoin d'aller aussi haut pour réussir à viabiliser votre activité en fait il faut trouver des projets annexes donc euh, des activités un peu secondaires. donc par exemple dans mon cas euh, la chaîne youtube euh, bah, c'est lucas brasier et euh, j'ai aussi une mailing list, donc des mails que j'envoie quotidiennement à ceux qui sont intéressés pour se lancer sur YouTube. Et après, avec tout ce qui est vente de formation en ligne, euh, les livres en maison d'édition, euh, il peut y avoir aussi des interventions dans les établissements, mais surtout, sans compter les établissements, euh, par moi-même, avec le réseau que je me suis développé, euh, comme je l'avais dit tout à l'heure, là, euh, c'est simple, 2015, 2020, ça a fait euh, les diverses activités, 3 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, on n'en vit pas. Par contre, cette année, ça a pu faire 15 000 euros. Donc ça fait un petit SMIC par mois et ça fait surtout x5 par rapport à 2020. Je veux savoir si euh, tu es satisfait avec l'algorithme de YouTube, si avec l'effort que tu mets pour faire des vidéos, je trouve que, euh, que l'algorithme de YouTube est assez rewarding. Pas oui, de... donc euh, est-ce que ouais, l'algorithme de YouTube est satisfaisant euh, de mon point de vue, de ce que je fais voilà. Alors... Euh, l'algorithme de youtube de toute façon on le connaît pas dans, dans les détails sur comment il fonctionne par contre ce qui est sûr c'est qu'il est là pour euh, mettre en avant de temps en temps des vidéos que tu t'as pas prévu euh, tu peux travailler euh, 10 heures sur le montage vidéo d'une que ça donne rien derrière donc euh, personnellement je suis pas euh, satisfait ou insatisfait du euh, de l'algorithme de youtube par contre euh, youtube en fait quand on se lance pour faire des vidéos sur YouTube, création de contenu et tout, faut pas avoir pour objectif « je me lance pour réussir ». Il faut avoir pour objectif « je me lance pour une mission ». Par exemple, dans votre cas, si vous êtes dans la communication, euh, vous voudriez transmettre les connaissances que vous avez accumulées, vous voudriez travailler pour une marque et développer son identité sur les réseaux sociaux, euh, créer votre propre marque et utiliser ce que vous avez appris en cours pour le réemployer sur YouTube. Là, en fait, quand vous n'avez pas le but de croissance, ça vient tout seul, alors que si vous avez le but de croissance vous allez travailler des heures sur des vidéos qui au final font euh, pas beaucoup de vues au début mais c'est normal, le plus dur sur Youtube en fait c'est que la, la récompense entre guillemets est euh, décorrélée du travail donc au départ vous allez travailler beaucoup pour très peu de visibilité et après vous allez travailler pas de moins en moins mais de plus en plus efficacement parce que vous allez apprendre des process vous allez euh, prendre l'habitude et au final bah, ça devient limite du passif parce que euh, Là, je ne sais plus combien, mais avec les, les vidéos actuellement, la chaîne, elle fait peut-être 500 ou 1000 vues tous les jours, alors que je ne poste pas depuis une semaine. Parce que les vidéos se référencent avec le CEO, parce que les gens euh, font des recherches sur certains mots-clés sur lesquels je me suis positionné. Et du coup, il faut vraiment avoir cette stratégie euh, long terme. Donc l'algorithme de YouTube, c'est sûr qu'il peut mettre des choses en avant que tu te dis parfois, euh, ah ouais, d'accord, mais il euh, euh, y a le fond et la forme. Quoi. Ceux qui, les gros YouTubeurs qui fonctionnent sur l'algorithme, ils fonctionnent souvent pas que sur la monétisation, mais exclusivement. Donc, ils sont obligés de brasser du volume et de faire des choses qui sont tendances. A contrario, quand tu fais dans une petite niche et que tu apportes de la valeur, là, tu peux davantage bah, te, te démarquer et réussir à faire une audience, mais de vrais fans. et Qui sont qualifiés et qui sont des gens qui sont parfois prêts à acheter des produits que tu peux vendre et qui peuvent, du coup, en retour, les aider. Voilà, exactement. Donc, d'un côté, tu as la quantité et de l'autre, tu as la qualité, un peu au niveau de l'audience. Et perso, je suis plus sur la team euh, qualité. Et euh, tu vois, parce que quand on fait le ratio entre guillemets, euh, 6000 abonnés, euh, 300 vidéos, euh, 800 vidéos, c'est très mauvais. Tu le dis, euh, tous les youtubeurs qui ont 800 vidéos, ils ont des millions. Mais d'un autre côté, si tu fais le ratio, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, 6000 abonnés euh, de livres en maison d'édition, des interventions dans les écoles et tout, il y a beaucoup qui ne vont pas pousser là parce que, à 6000 abonnés, quand les gens font parfois que de l'humour ou des choses comme ça, c'est difficile de se démarquer et de, de viabiliser son activité. Ouais. tu Alors, euh, bah, en prépa scientifique, on avait des semaines de 70 heures à peu près. Donc, euh, ouais. Et en fait, en passant en prépa intégrée, tu as un rythme qui est beaucoup plus léger. Donc, ça m'a libéré à peu près 20 ou 30 heures par semaine. Et euh, ce temps. Je les réinvestis et là actuellement avec les cours parce que j'encours plus alternance plus mes projets donc ça fait triple truc mais euh, du coup euh, le je le bosse en général le soir le midi euh, quand je suis à l'entreprise sur la pause du repas ou le week-end aussi également donc euh, c'est vrai que ça demande du travail mais en fait tout dépend euh, l'objectif que tu as derrière si tu veux juste créer du contenu pour développer des compétences c'est enfin c'est pas grave si tu as pour objectif après derrière de le viabiliser euh, tu dois, entre guillemets, travailler euh, comme euh, 1% des gens le font pour te démarquer des 99 autres Parce que ce n'est pas en travaillant une demi-heure par semaine que, que tu connaîtras une courbe de croissance intéressante. Vous avez tous vos PC ou pas Oui. Ok. Bah, si vous voulez, on peut faire un, un petit exercice. Le but, c'est juste faire une miniature YouTube. Et comme ça, on va pouvoir voir les différentes miniatures qui ont été faites. Et on va surtout pouvoir voir ce qui va et ce qui ne va pas. Parce qu'il y a pas mal de choses en fait euh, que vous allez pouvoir... En fait, le but de cet exercice, pour comprendre la finalité, c'est qu'après, quand vous allez analyser plus tard dans votre métier ou que vous allez faire par vous-même des miniatures YouTube, que ce soit pour une entreprise pour laquelle vous ferez de la création de contenu, il y a quand même des règles à respecter. Et vous allez sûrement forcément faire des erreurs. Et le but, c'est comme ça, vous allez pouvoir les repérer et faire progresser l'entreprise sur sa communication au niveau soit des éléments importants à mettre en avant, sur comment faire une miniature, sur des zones où il ne faut pas écrire, sur des types de police à utiliser plutôt que d'autres, voilà. Donc, bah, si vous voulez, ce qu'on va faire, bah, je vais passer euh, comme ça si vous avez des questions, et euh, on va faire euh, bah, tous une, euh, une miniature YouTube sur le sujet de votre choix et également choisir un titre de vidéo. On va pas tourner la vidéo, vous inquiétez pas, mais juste déjà pour l'aspect titre et miniature, voir euh, sans conseil entre guillemets direct euh, ce que vous feriez. Make up pour les fêtes. Et du coup, ce serait quoi ton ton titre ben, mais... D'accord. Ok. Et si après tout ce qu'on a dit là, par exemple, euh, est-ce que tu as un petit titre qui deviendrait. Euh... Alors, tu m'as dit Ok, je me maquille pour les fêtes. Euh, là, c'est intéressant. Ta... Voilà, il y a un truc intéressant dans ta formulation, c'est le, toujours le what's in it for me. Qu'est-ce qui, enfin, qu qui fait que j'ai envie de regarder Je me maquille pour les fêtes la personne elle va se dire, ok, elle se maquille. Par contre, si tu lui dis. « Je t'apprends comment te maquiller pour les fêtes en 5 minutes. » Là, tu lui parles à elle et pourtant tu fais la même vidéo. Donc toujours, mettre votre prospect, votre client, votre abonné, votre... la personne qui passe, c'est toujours pour elle que vous faites du contenu. Il faut qu'elle se sente impliquée dans votre aventure. C'est ce qui fait qu'en général, bah, avec des petites audiences, on peut réussir à faire des choses qui sont quand même assez cool. Donc voilà au niveau de la... du conseil. Après là, au niveau de la miniature, vraiment pas mal du tout. Euh, le... le contraste des couleurs est vraiment pas mal. Euh, la flèche, euh, peut-être euh, juste rouge, tu vois, pour vraiment que ça ressorte, parce que blanc sur fond clair, on la voit pas très bien. Mais sinon, le fait de mettre un gros personnage comme ça, avec un make-up assez stylé, le fait de rajouter le texte, ou peut-être en trouvant peut-être une police différente, ou en raccourcissant le, à gauche de l'effet, pour que ça fasse moins le côté, euh, le texte est perdu. Mais sinon, euh, honnêtement, euh, avec le 5 minutes top chrono, peut-être tu vois, euh, mettre en 5 minutes avec juste l'emoji du chrono très gros. Tu vois, pour le côté des émojis, ça attire l'œil, c'est toujours sympa. Mais sinon, pour l'idée, vraiment pas mal quand même. J'avais écrit Life en Espagne. OK. OK, d'accord. Donc là, au niveau de. Vas-y. Fais ta suggestion, vas-y, vas-y. De ouais. moi en Exactement. Euh, de manière générale, euh, ce qui marche bien aussi si j'ai posé des questions au début, c'est que quand vous vous amuserez à analyser les, les miniatures de gens sur YouTube, il y a dans 99% des, du temps toujours des gens dessus. C'est parce que vous, vous, vous regardez des gens, vous pouvez vous identifier. Et euh, c'est vrai que tu vois, là le fait qu'il n'y ait pas de personne, il manque un petit truc, même si je trouve ça très joli au niveau écriture. Et encore, il faut faire attention au côté joli mais facilement lisible. Tu vois, les polices ultra basiques en majuscules, Parfois, c'est ce qui marche. Ou même parfois, il y en a, ils mettent... Euh, si vous regardez, par exemple, Tibo InShape, on en parlait. Euh, vous regardez les miniatures, il y a zéro texte. Parce que les gens se concentrent sur l'émotion qui est procurée sur la miniature. Donc, euh, mais sinon, après, au niveau des... Les mots-clés sont, sont pas mal. La formulation que tu as trouvée pour corriger est pas mal aussi. Donc, euh, non, ouais, ça va. On rajouterait peut-être, comme tu disais, des, un peu en mode photo de toi, peut-être derrière à la place. Et peut-être mettre un petit peu moins de texte. Sélectionner les mots les plus importants. Et limite, comme tu disais... Euh, des mots que tu utilises dans le titre, tu n'es peut-être pas obligé de les réutiliser sur la miniature, ou... sauf le plus pertinent. Là, il y a une erreur sur cette miniature. Et... Non, mais elle n'est pas grave. Mais vous allez voir que ce qui est, maintenant... ce qui est marrant est quand je vais vous la dire, c'est que vous allez voir qu'il y a des euh, abonnés, non, des abonnés, des gens qui font des vidéos sur YouTube, qui ont parfois 200 000, 500 000, 1 million, qui la font. En gros, il y a des zones sur euh, une miniature où il ne faut pas écrire. Et si a... devinez, où c'est qu'il ne faut pas écrire Pas forcément... Sur le building en bas à droite. Exactement. Il ne faut pas écrire en bas à droite parce qu'il y a le timecode. Quand vous êtes sur téléphone, le timecode prend énormément de place. Donc ça, ça fait partie de ce que je voulais vous montrer avec la pratique. Donc ce n'est pas grave d'avoir fait l'erreur, mais comme ça, vous le voyez. Si je, je upload cette miniature sur une vidéo, le timecode, il, il va recouvrir vlog numéro 1. Donc là, ça va, c'est le numéro du vlog. Mais quand vous avez un titre qui commence et que vous avez les trois, cinq dernières lettres qui sont cachées, ça ne fait pas du tout pro. Donc, surtout quand vous avez des centaines de milliers d'abonnés. Donc, c'est pour ça, toujours, c'est pour ça que personnellement, si un, vous allez, si un jour vous allez faire des tours sur ma chaîne, vous verrez que je mets maintenant constamment sur la partie de droite euh, le personnage ou moi euh, en version euh, assez grand au niveau du volume. Donc, euh, comme ça, c'est une zone où il y a du texte, enfin, où il y, y a le compteur et ça ne va pas cacher du texte du coup là on doit ressortir les dossiers c'est ça, ouais. et as commencé ça du coup, sur YouTube alors <coughs> j'ai commencé pff, ma toute première vidéo elle date de 2012 mais elle n'est pas sur cette chaîne elle est non trouvable elle est en privé sur une autre chaîne youtube c'était un c'était un jeu, qui, un jeu vidéo skyrim oh. celles qui connaissent j'avais fait un mini court métrage de skyrim genre un peu avec les personnages et tout et euh, t'imagines à, à, à 12 ans quand tu la voix qui n'a pas muet, tu fais les voix de tous les personnages. <rire> <rire> c'est plus que gênant. Et... Oui. Ah bah là, on va regarder en plus les. On regarde les dossiers. Donc. Hop, donc euh, du coup, ça c'est la toute première vidéo. Après, sur cette chaîne YouTube, elle a été créée en, en 2017. Donc ce que j'ai fait la première année, c'était un projet que j'ai monté tout seul, c'était en terminale. C'était en gros.. Euh, bah, euh, l'émission euh, 2017 terminale l'émission The Voice, tu vois, elle m'intéressait sur le principe, sur le côté que les gens participent, mais c'est toujours, de tu ça sais, dans l'idée, tu remarques un problème et tu t'essayes du coup de le corriger. Moi, j'ai remarqué que le problème, c'est que les gens doivent aller sur Paris, peut-être c'est les logements à leurs frais, c'est un peu cher et tout, donc je me suis dit, je vais créer, avant le confinement et tout, 2017, le premier The Voice via Internet, genre tout est digital, les gens s'inscrivent et tout. Donc j'avais créé cette chaîne qui, à la base, s'appelait, euh, genre, euh, Radio Jeunes Talents. Un truc comme ça, parce que je me suis dit que les gens jeunes n'allaient Enfin, il n'y avait pas besoin de euh, jeunes talents dans le sens nouveau. Et j'avais créé un compte Facebook, j'ai ajouté des centaines d'amis dans le domaine de la musique que je ne connaissais pas. Du coup, ça m'a fait un compte qui a eu plein de connexions. Le compte s'est mis à avoir une espèce de preuve sociale, ce qui fait que les gens m'envoyaient des demandes d'amis, je recevais des trucs de M6, de TF1, de machin, de trucs. J'ai fait oh là là. Et là, après, une fois que j'avais une grosse base, j'ai fait, bon, ok, je lance une émission, mais euh, ça s'appellera Les Voix du Net. Et le but, c'est un The Voice, mais uniquement via Internet, comme ça les gens s'inscrivent. Et donc, c'était un projet que j'avais mené. Et vraiment, c'était en partant de, de zéro. Un compte Facebook vite, et une chaîne YouTube vite, tout le monde peut le faire. Et après, quelques, bah, il y a eu quelques dizaines d'heures de travail en tout. Il y a eu une émission avec une saison 1, des candidats, euh, un lot de 1500 euros pour le gagnant qui a été offert par quelqu'un au niveau d'un tournage de clips vidéo. Et le plus marrant là-dedans, c'est que euh, quelques mois plus tard, je suis sur mon canapé en terminale, je regarde l'émission, et je vois une fille et je me dis, sa tête, elle me dit quelque chose. Je regarde mon téléphone, j'avais son numéro parce qu'elle avait participé à... À les voix du net donc je suis là ah, il y a des gens qui participaient déjà dans le milieu qu'on a retrouvé sur the voice donc ça c'était vraiment le tout début début et après niveau première vidéo face caméra vu que c'est ce qui était demandé elle date euh, d'octobre 2018 donc euh, par rapport au truc des miniatures qu'on a dit tout à l'heure quand on a fait l'exercice des miniatures par exemple pour vous montrer les dernières miniatures là qu'est ce qu'il y a de bien sur les différentes miniatures le personnage l'est toujours mis à, à droite pour le côté du timecode qui pourrait cacher les textes euh, vous avez toujours les textes qui sont écrits en gros vous voyez, les miniatures, elles sont toutes petites. Et pourtant, au dernier rang, vous arrivez quand même à les lire. Donc, c'est vraiment l'importance de mettre deux mots-clés, l'idée principale. Et euh, par exemple, euh, des miniatures avec des têtes assez expressives. Donc bon, peut-être pas aussi expressif que celle-là, celle-là j'ai un peu abusé. Mais euh, juste des, le fait d'être en très gros, d'avoir le visage qui prend à peu près la moitié ou les trois quarts, ça vous permet comme ça de, de voir la miniature de loin et qu'elle se démarque du reste. Et là, vous voyez le code couleur, entre guillemets, du blanc sur fond noir, en version très avec fond rouge, et derrière le fond rouge, à chaque fois, il y a... Il y a une différente miniature que je change en fonction du sujet. Et le but, c'est après, dans les titres, d'attirer l'attention. Euh, mon plan pour faire une vidéo YouTube, top secret. Les gens, ils veulent savoir en général ce qui est secret, ce qu'ils ne savent pas encore. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les, euh, les actualités un peu people. Donc euh, voilà. Euh, le maire de Toulouse soutient devenir youtubeur étudiant. En Lucas, une photo du maire. Pour ceux qui connaissent, ils peuvent cliquer dessus. Euh, 50 euros en 4 minutes. Les gens se demandent. Publicité gratuite, comment apparaître en recommandation sur YouTube à les gens qui sont intéressés par se lancer sur youtube ils vont vouloir se lancer sur youtube et savoir comment ça marche donc voilà tout ça c'est les miniatures après ça c'est au niveau des euh, <coughs> des réussites entre guillemets Vous voyez là par exemple elle, elle est où analyse hop là Bon, ça pas ça marche pas beaucoup mais bon ça fait ça fait un peu sale quoi. Le, le côté ça mange dessus là on voit bien la lettre parce qu'elle n'est pas en petite mais voilà donc là on a ça après donc vous avez différentes miniatures pour ceux qui voudront voir avec ce qu'on disait tout à l'heure. Et si on met la toute première vidéo, donc on ne va pas descendre comme ça parce que sinon on a 800 à scroll. Euh, on va faire date d'ajout la plus ancienne. Donc voilà, les premières miniatures. Ah oui, je ne vous ai pas montré tout à l'heure les miniatures où il y a eu le meilleur taux de clic On terminera par ça. Euh, voilà, les premières miniatures de la chaîne, c'est ça. Donc euh, au niveau des défauts, vous devez en voir sûrement beaucoup. Ça donne pas envie de cliquer. Ouais, c'est des... C'est des photos qu'on trouve sur Internet, copier-coller. Mais on apprend, on apprend. Et du coup, au tout départ, voilà c'est que des photos un peu Google Images libre de droit. Le pire, c'est que pour la suite, celle-là, les comptes rendus de la MPSI, c'est la prépa scientifique. Il y a juste en haut à gauche le jour qui change, mais on le voit même pas du fond de la salle. Il y a juste des couleurs et c'est... Ouais. J'ai une question. En fait, tu, tu cliquais dessus parce que tu as découvert Jurixio, tu t'es intéressé à son contenu, etc. Qui te dit que, entre guillemets, dans une réalité alternative, tu ne le connais pas, tu vois ses miniatures, peut-être tu cliques jamais. Ou soit tu aurais peut-être cliqué sur une autre personne, après Jurixio c'est spécial parce qu'il est vraiment seul en droit sur la thématique et du coup il... Tu vois, en fait, je pense qu'une fois que tu t'attaches à la personne, tu t'en fous de la miniature. Mais l'avantage de la miniature, en fait, il faut vraiment voir votre chaîne YouTube comme un magasin et chaque vidéo, c'est un article dans votre magasin et qui sont tous devant une vitrine. Une fois que la personne, elle est dans ton magasin, elle va regarder tous les articles. Par contre, si tu mets un bon article en vitrine et que la personne... Enfin, si tu mets des mauvais articles en vitrine, elle ne va pas rentrer. Donc là, c'est toujours le côté... Tu vois, euh, quelqu'un... J'ai des abonnés qui me suivent depuis cette époque-là... Euh, Peut-être ceux qui regardent les. Euh, genre, je sais pas, imaginons, euh, tu, tu m'as jamais vu, etc. Euh, je te montre ça. Est-ce que tu as envie d'aller voir mes vidéos Si je suis dans le peut-être. Ouais, voilà, peut-être. C'est vrai que tu as cliqué de tout. Ou en tout cas, tu es d'accord pour dire que les miniatures que tu as vues avant te donnent plus envie de cliquer que celle-ci. Et c'est toujours dans, dans cette dynamique-là qu'il qu faut le, le voir. Et du coup, pour revenir sur les premières vidéos, donc euh, voilà, Anne. Il y a une. Alors. Déjà, au niveau... C'est pas cadré, c'est pas centré, il n'y a pas de décor, c'est pas, pas personnalisé. Y a, vous allez le voir, visage très fermé, pas souriant. <rire> euh, J'ai mis des écouteurs sans fil avec les micros, micros de mauvaise qualité, enfin corrects mais sans plus. Les premières vidéos, je les ai avec les écouteurs comme ça, qui étaient reliés au téléphone, et du coup ils étaient tendus au max pour que je sois le plus loin de la caméra, tellement je n'étais pas rassuré. Et euh, bon, là, c'est parti. Euh, ça, c'est Henri, parce que, comme je vous ai dit, la, la chaîne avant, c'était euh, Henri, jeune talent, par rapport à la, à la musique. Et là, le son, ouais, tu peux le... Il ouais, n'y aura pas grand-chose d'intéressant. Sur la télé Après Ah oui. Vous voyez, le stress au niveau des mains. Voix très monotone. Oui. Est-ce qu'il y a des fois où tu as complètement euh, arrêté les retours Le plus dur, entre guillemets, c'est à la période où les gens tombent dessus dans, dans ta classe, etc. Parce que les gens ne sont pas entre guillemets, ne sont pas forcément toujours bien accueillants sur les projets que tu peux faire, surtout quand tu t'exposes sur Internet. Genre, pour vous dire, euh, j'ai fait la chaîne sans que personne de ma classe soit au courant. Et euh, il a fallu moins d'un mois pour que, que quelqu'un de la classe soit au courant, sans que j'en parle directement. C'est des gens qui connaissent des gens qui ont vu que j'avais posté un commentaire et que j'étais dans tel prépa. Donc, c'est un, un chemin ultra long. Mais ça prouve à quel point, quand on produit en quantité, on peut se référencer. En laissant des commentaires sur d'autres chaînes, il y a des gens qui regardent. Ils regardent, ils entendent tel prépa, ils font « Oh, toi, tu connais quelqu'un qui est dans tel prépa ?» Et cette personne va dire à quelqu'un qu'il connaît. Et après, du coup, un jour, les gens savent. Donc, c'est plus à cette période où plus les gens, ils ne comprenaient pas. Et du coup, vous avez forcément, le, vous vous dites euh, « Est-ce que ça vaut le coup de continuer ?» Et après, vous vous rappelez qu'à la base, bah, ça, c'était pour surtout aider les étudiants sur euh, comment se passait la, la prépa MPSI. Donc, euh, bah, on continue. Les gens, finalement, au bout d'une semaine, ils ont autre chose à faire, donc ils changent d'idée. Et euh, vous, bah vous continuez les vidéos et après ça, ça, ça fait qu'évoluer sur de nouvelles opportunités. Mais si, ouais, au début. Après, non. Plus, entre guillemets, on va dire, il y a eu une période où j'ai vraiment voulu arrêter, j'étais à deux doigts de, de cliquer sur tout, supprimer la chaîne et tout. Et après, finalement, euh, plus jamais. Du coup, voilà, au niveau décor, on voit que c'est pas fou. Mais après, euh, les, si vous voulez voir un peu le côté, après je vous montrerai les miniatures les plus cliquées. Le côté évolution des miniatures qu'il y a eu sur la chaîne. On nous pose souvent des questions sur le... Donc ça, ouais, c'est... Pour ceux qui se demandent, je vais juste vous montrer On ça... On matériel pour se sur Ça, c'est mon appart. Pour ceux qui veulent voir un peu comment ça se passe, un peu l'envers du décor. Au départ, c'était juste un, un téléphone pour filmer. Et maintenant, entre guillemets, j'ai... Euh, bah, c'est toujours un téléphone pour filmer. Mais euh, c'est bah, voilà, comme ça. C'est un téléphone avec euh, trépied. Le téléphone est relié directement à mon ordinateur. Et vous avez après tout ce qui est éclairage, fond vert, micro, logiciel OBS pour ceux qui connaissent sur le deuxième écran. Et c'est comme ça que techniquement c'est filmé. Et d'utiliser un fond vert, ça vous permet d'avoir des incrustations assez propres, comme ça par exemple. Voilà, je... c'est normal. C'était fait exprès. C'était pour capter l'attention et du coup je le dis juste après. Et voilà. Et là, ça rend quand même assez propre, on va dire, pour un fond vert. On dirait presque que ça pourrait être un, un décor presque réaliste. Hey, c'est un fond vert, c'est pas chez moi. Et voilà, ça rend, ça rend très très bien au niveau insertion, et euh, on pourrait presque se dire que c'est un vrai studio. Ouais. Euh, le... De quoi le... Ah oui, ouais, en gros c'est un, un visuel que j'avais fait pour le livre à la base, que j'ai mis à la dernière page. Et euh, c'est un illustrateur avec qui j'ai travaillé, celui qui m'a fait la couverture, qui m'a fait euh, des illustrations pour... Euh, pour le livre à l'intérieur, parce que tu voudras regarder, il y, y a plein d'illustrations, c'est lui qui les a faites. Et euh... ouais, non, c'est moi qui tu avais dit de, de faire cette, cette illustration, je la trouvais euh, sympa, enfin c'était le côté, tu vois, euh, je trouve que ça matérialisait bien euh, le côté progression. Bon, ça peut être sur YouTube, mais ça peut être pour n'importe quoi, mais dans le sens, tu as différentes étapes par lesquelles tu dois passer, qui te permettent après d'accéder à de, de nouvelles opportunités. Perso, je trouve qu'il dessine trop bien, le gars qui fait ça, j'aurais jamais pu faire ça. Et oui, du coup, il y a, ça permet de faire des intégrations 3D. Après, comme par exemple le livre aussi qui est au fond derrière. On le voit derrière moi. Et euh, voilà, donc c'est un, un studio fond vert. Il y en avait un autre fond vert à un, un moment. Tac. Je peux vous montrer un, un autre fond vert si vous voulez vite fait. Euh. Voilà, à un moment fond vert aussi, il y avait ça. Mon niveau incrustation, euh, il s'est voulu qu'il soit flou. Mais vous voyez, c'est la différence entre, par exemple, ce fond vert que vous voyez là et celui que vous voyez avant. Bon, là, c'est parce que j'avais pris quelqu'un pour faire du montage, donc il y a des, des gifs qui apparaissent. C'est que ce fond vert fait beaucoup moins professionnel. Voilà. L'autre, il fait très épuré, professionnel. Là, les problèmes de ce fond vert, c'est qu'il y a énormément d'éléments. Il est ultra complexe. Après, il y a des raisons. Les chèvres, voilà. Il y a des raisons. C'est parce que, en gros, vous voyez, c'est le, les, les chèvres qu'il y a derrière, justement, sur les posters, sur euh, là, dans, ici, à cet endroit-là, ici, sur le poster qui est là. c'est En gros, ça, c'est le côté euh, « private joke » élément que vous pouvez développer avec votre chaîne. Comme par exemple, vous allez avoir des, les « running gags » vous voyez sur euh, les chaînes YouTube. Bah, en gros, ça, c'est venu d'un live d'il y a deux ans et demi, où euh, les étudiants, ils m'avaient posé une question, ils m'avaient dit « Lucas, si tu arrêtes la prépa scientifique, tu fais quoi ?» Et je leur avais répondu « Je vais élever des chefs dans le Larzac. » Et euh, ils l'ont pris, un pas premier degré, mais il euh, y a des gens qui, de temps en temps ils me le ressortent sur des live, dans les commentaires, deux ans, trois ans après. Euh, il y a aussi euh, une bouteille d'eau cristalline, parce que j'avais fait une vidéo dans, la, dans les rues de la Rochelle avec des cristallines. Donc euh, voilà, il y a... ça c'était vraiment, on va dire, propre à l'univers, mais ça fait un fond qui est beaucoup trop chargé et pas assez euh, professionnel. Et je ne sais plus ce que je voulais montrer à la base sur les vidéos. Les miniatures. Euh, ah oui, les... est-ce que tu sais où elle est le, le miniature téléchargée Ah oui L'évolution des miniatures. Après, je vais montrer celles qui ont eu le meilleur taux de clic, et comme ça, on terminera par ça. Je vais vous montrer. Ouais. Mais juste avant, je vais montrer l'évolution. Donc, au départ, les miniatures, c'est celles que je vous ai montrées. Ça vous donne pas envie de cliquer là-dessus, là, là C'est, je sais pas, c'est un fond que j'ai pris. Il est dégueulasse. Donc, c'était parce qu'il y avait un tableau de maths et tout et des livres. Après, là, on va dire qu'on a. Je me suis mis à dire à un moment, il faut changer les miniatures. Donc là, j'ai commencé à partir de là à faire des mes propres miniatures, on va dire. Et là, vous voyez l'erreur que je vous avais dit au niveau des textes. C'est caché, on ne voit jamais les dates. Il y a des éléments qu'on ne voit pas. Euh, les miniatures commencent à s'améliorer au niveau des textes, mais c'est toujours fond clair sur fond... Genre, ça ne ressort pas. Là, par exemple, le défaut de ces miniatures, euh, pas... personnage pas assez gros, pas de contraste. Certains textes sont visibles, d'autres ne le sont pas. Donc euh, ça, c'est tous les problèmes qu'il y a eu. Et après, c'était au fur et à mesure, bah, progression au, au niveau des miniatures. Et pour ceux qui avaient vu, donc on va, ne on va pas scroller les 800 comme ça, je vais juste vous remontrer les, les dernières dans l'autre sens. Euh, à un moment, je faisais faire les miniatures entre guillemets par, euh, par des gens qui étaient graphistes. Donc euh, s'il y en a qui, connaît, qui connaissent la chaîne ou euh, de l'eau oui. bah j'avais le même gars qui faisait mes miniatures pour euh, lui, sa chaîne YouTube. Mais euh, du coup, les, les miniatures, c'était euh, 10-15 euros la miniature. Et je n'avais pas encore des, euh, pas encore des, des rentrées d'argent suffisantes, entre guillemets, pour que ce soit viabilisé. Enfin, ce pas rentabilisé. Par exemple, on le voit. Pourquoi elles sont... Ah, c'est par po plus populaire que j'ai mis. Ok. C'est pour ça que c'est, n'est pas bien rangé. Trié par date d'ajout la plus récente. Donc voilà. Là, vous allez voir. Ça fait quand même... Bon, elles font beaucoup plus professionnelles, ces miniatures. C'est toutes celles qui sont là. Là, sauf que ça demande tout ce qui est talent de graphiste, que j'ai pas. Mais du coup, quand il les faisait, c'est vrai que ça rendait très pro, très bien. Et même, vous voyez, pour quelqu'un qui fait des miniatures tout le temps, maintenant vous allez pouvoir voir ce genre d'erreur et dire que vous êtes plus compétent qu'eux. Miniature euh, Canva. Je fais tout sur Canva. Je suis vraiment sur des outils assez minimalistes, pour pas m'embêter à prendre des, des logiciels trop complexes pour pour, on va dire, optimiser le temps. Là, pareil, on ne voit pas les mots. En tout cas, merci à tous. Merci. Merci.